Bonjour Aujourd'hui, je vais faire de la couture parce que j'ai un trou dans ma petite... Euh, dans mon T-shirt. On va dire un T-shirt. J'ai même deux trous, un, deux trous dans mon T-shirt. Je vais raccommoder mon T-shirt. Pour faire de la couture, j'ai besoin d'une paire de ciseaux, du fil, une aiguille. Je vais prendre du fil. Je coupe le fil avec les ciseaux. Je coupe le fil avec les ciseaux. Je vais enfiler le fil dans l'aiguille. Donc, je vais mettre le fil dans l'aiguille. Le trou de l'aiguille, ça s'appelle le chat de l'aiguille. Donc, je passe le fil dans le trou de l'aiguille. Voilà. Le fil est dans l'aiguille. Et maintenant, je vais faire un nœud au bout du fil, un nœud. Je fais un nœud au bout du fil. Un nœud. Voilà le nœud. Et maintenant, je vais raccommoder, raccommoder mon t-shirt. Je vais coudre pour boucher les trous. Je passe l'aiguille dans le tissu. Le t-shirt est fait avec du tissu, du tissu, du tissu. Et doucement, je vais d'un bord vers l'autre. Voilà Les trous sont réparés. J'ai raccommodé mon T-shirt. J'ai raccommodé mon T-shirt. Maintenant, je coupe le fil. Pour raccommoder mon T-shirt, j'ai utilisé une aiguille, du fil et j'ai eu besoin de ciseaux. Voilà Au revoir